une bonne cinquantaine d'années nous sommes habitués à dire ne nous soumets pas en tentation et la nouvelle traduction va porter sur le verbe et on dira à partir de très bientôt du côté catholique français en tout cas ne nous fais pas entrer en tentation du coup c'est des images différentes soumettre on a l'impression d'une verticalité. Dieu euh, serait un grand Manitou et il décide qui il soumet à quoi. Et donc cette image-là n'est pas très très positive, ne nous fait pas entrer en tentation donne une image de l'horizontalité. On est en route, il y a plusieurs possibilités. « Laquelle de ces possibilités de ce chemin est-ce que je vais prendre ?» Et donc on demande à Dieu d'être là au croisement et de dire « Non, non, non, ne, ne prends pas ce chemin-là, va plutôt par là. » Donc du coup, on a l'impression que cette nouvelle traduction donne davantage la responsabilité à l'être humain de décider par quel chemin il va s'y prendre pour vivre compte tenu que des tentations il y en a tout le temps et partout. Le verbe grec a un sens précis et pas précis parce qu'il n'y en a pas beaucoup de ces verbes-là dans la Bible. Donc, du coup, on ne sait pas très, très bien quoi faire. Et euh, de toute façon, Jésus n'a pas parlé le grec. Et il a parlé une langue qui n'est pas dans cette traduction, dans cette indication. On a deux propositions de notre Père dans la Bible, alors que nous avons quatre évangiles. Ces deux textes ne sont pas du tout pareils. Donc, du coup, on est dans un certain flou aussi dans la réception même de cette prière que nous disons, donc on n'est en aucun cas dans une situation où on traduirait et on serait fidèle à Jésus, on serait infidèle à Jésus. Nous sommes plongés, comme pour beaucoup, beaucoup de situations, dans un contexte de risque d'interprète, le traducteur interprète Bibliquement parlant, la tentation, elle fait partie de l'être humain devant Dieu. Dieu reste, tout en se révélant, caché, mystérieusement caché. Et donc, à nous de voir laquelle de nos expériences on met en absolu ce qui ferait un idole, ou est-ce que nous sommes capables de rester avec la précarité, la fragilité de nos perceptions de Dieu dans le quotidien, et donc de dire, oui, je t'ai reçu ainsi. Mais cette image-là n'est pas absolue, n'est pas définitivement ton identité totale. Et donc, du coup, la tentation telle que la Bible en parle a une complexité à laquelle nous ne sommes plus habitués aujourd'hui. Pour nous, la tentation, c'est un pot de miel, c'est une jolie fille, c'est un joli garçon. Pour nous, la tentation est beaucoup dans le domaine des avoirs euh, ou des relations euh, dans le domaine sexuel. Si on traduisait par « épreuve » ce même mot biblique, on serait plus dans la compréhension aujourd'hui, la maladie, la mort, donc encore quelque chose qui est beaucoup plus réduit que ce que le contexte biblique veut bien évoquer à travers ce vocabulaire tout au long des pages et de l'épaisseur du livre. Quel que soit le mot qu'on utilise, le verbe qu'on utilise, c'est toujours le danger. Et une des décisions que, du côté protestant, nous avons prises lors du Synode national en 2016, c'est de dire, s'il vous plaît, prenez l'occasion, dans toutes les, les églises, les paroisses, approfondissez la connaissance de la demande en tant que telle. Il ne s'agit pas simplement de changer un mot pour faire plus joli, mais pour dire est-ce que Dieu, c'est le copain qui, euh, de toutes les façons, euh, ouvre son parapluie au-dessus au de moi pour dire tout va bien. Ou est-ce que le mystère de Dieu a aussi quelque chose qui nous fait perdre un peu nos habitudes et nos projections trop simplistes. Il appartient à chaque église, à chaque euh, paroisse de décider comment avancer par exemple nous avons pris contact avec les églises protestantes francophones en Belgique et en Suisse qui elles ont décidé de ne pas faire une décision synodale de reprendre ce, cette prière mais simplement dire on suivra la réception si tout le monde se met à prier comme ça dans nos livres de prière de cantiques on changera aussi la traduction il n'y a aucun problème ils ont vraiment pris une approche euh, pratico-pratique, en disant « on suivra le mouvement ».